Eh bien c'est le toutes et à tous il est 16h J'espère que vous allez tous très bien Merci beaucoup pour vos retours sur la dernière vidéo de Truck Simulator 2 On était sur Grand Utopia, on a conduit une magnifique Renault Et je suis très content pour bah, d'avoir vu vos commentaires et votre hype envers mes vidéos voitures C'est pourquoi aujourd'hui vous avez devant vous un très joli man Mais que nous n'allons pas conduire puisqu'aujourd'hui voilà Voilà où va l'argent des abonnés messieurs dames Nous avons budget, bah oui, une Porsche Panamera Turbo 970 de l'année 2010 Je ne m'y connais absolument pas en voiture Je tiens à vous le dire, je ne m'y connais pas en voiture Donc tout ce que je vais vous dire euh, C'est des trucs que je me suis renseigné Voilà on va pas se mentir mais voilà regardez cette magnifique Porsche Cette fois-ci pas immatriculée en Turquie Mais immatriculée euh, C'est pas Dijon ça 69 Dijon ou Lyon c'est quelque chose qui fait ion. <rire> on rentre à l'intérieur. Hop, je pénètre dans l'antre. Je démarre le moteur, les amis, attention à vos oreilles, parce que ça fait un bien fou. Est-ce que vous êtes prêts à jouir euh, pardon, je me suis peut-être un peu enflammé, mais est-ce que vous êtes prêts à avoir un orgasme auditif C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On va mettre quelques petits coups d'accélération. Voilà, on est monté à peu près à 5500 tours. Alors, le seul problème... Voilà, il y a un problème de volume euh, C'est un mode, hein, vous le savez, c'est pas parfait hein. Les modes voiture sur Eurotruck, c'est pas terrible, terrible Mais, euh, mais c'est déjà pas mal Et je pense qu'on va bien s'amuser Aujourd'hui j'ai concocté un petit trajet sympa Alors c'est une automatique hein. Ah oui, le frein de parking aussi, très important C'est parti les amis, c'est une automatique Et elle a 7 rapports de vitesse Si je ne dis pas de bêtises Du peu que j'ai pu voir euh, là-dessus Hop, voilà, on est bien installé Hop et on va se permettre de se faire plaisir. Alors voilà, c'est un véhicule euh, de 2010. Mais je sais qu'il y a des modèles plus récents, évidemment. Hein. Oh là là là là, le monde est plus petit quand même. Hein. Le monde est quand même plus petit dans une voiture. Ça va être incroyable. Alors pour ceux qui ont vu la vidéo euh, qu'on voit euh, avec euh, L7C Fox et My Godness vous allez très vite reconnaître là où nous allons. Hop, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe C'est un stop. Il faut que ça freine quand même. Ouh, ça a du mal à freiner, mais on va y arriver. On marque le stop. On va quand même faire les choses un minimum. Bon, je l'ai marqué en 2-2, hein. Je l'ai marqué en 2-2. On y va. Et vous voyez les kilomètres heure en bas. On est déjà monté à 110 km heure. Forcément, ça n'a rien à voir avec une Mégane RS. Renault, Ah, c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que là, j'ai juste à appuyer un petit peu sur la pédale. Et voilà, je peux me faire un petit peu plaisir. Et encore, j'ai pas rétrogradé. Donc là, euh, j'ai eu un petit peu de difficulté euh, à démarrer. Mais on est pas mal, là. Regardez, 170 km heure. On n'a pas l'impression d'aller si vite, hein. Voilà. Et nous on va euh, s'arrêter ici je crois Oui c'est ça hop juste là Hop Voilà un petit accès secret Bien connu maintenant Normalement on peut passer à travers les barrières On croise les doigts Voilà j'ai fermé les yeux hein, pour être très honnête avec vous Et bienvenue Virginie la mauvaise Ah oui mais j'avais oublié que c'était inondé comme ça moi J'avais oublié que c'était inondé Ah euh aller plus loin quand même soyons pas débiles euh, j'ai pas envie de tenter le diable non plus j'ai envie de rouler avec encore un petit peu vous est ce que je veux dire alors évidemment les amis la route du paradis on la fera bon pour des raisons évidentes nous n'allons pas la faire en Porsche hein, on va pas la faire non plus en Renault RS vous l'aurez compris donc les gars on prendra voilà on essaiera de prendre un véhicule adapté à la route du paradis euh... Non, du paradis, qu'est-ce que je raconte La Joséphine, pardon, que dis-je Et oui, les amis, parce que la route du paradis, on l'a faite dans la dernière vidéo Enfin, on l'a faite, non, on, on l'a pas vraiment terminée Donc faudra qu'on la refasse Mais par contre, pour ce qui est de la Joséphine, qui est une route euh, Bon, voilà, vous voyez ce point d'exclamation, ça veut tout dire C'est une route qu'on ne peut pas prendre en véhicule standard, quoi Donc il faudra prendre un bon pick-up Allez, on va voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre, un petit peu la voiture Voir la tenue de route également Ici, c'est limité 80 Je vais écraser la pédale dans le virage, très mauvaise idée Paul Walker, bonjour Au revoir Il ne s'est rien passé les amis Ben non, pas du tout Allez, on est déjà à 100 km h On s'en rend pas compte hein. Là voilà, on va se détendre Donc les 100 km h sont largement faisables Évidemment, ça c'est pas un problème Les routes sont assez larges en plus Donc c'est pas mal J'aurais bien aimé voir sa vitesse de pointe Le problème c'est qu'on va avoir euh, pas mal de virages Ça va être un petit peu terrible Voilà, là déjà elle perd Ok. Ok, j'ai compris Freine pas dans le virage, voilà. On freine surtout pas dans le virage, on freine avant. J'ai compris à partir de 170 km/h, à peu près visiblement. Elle a l'air de, de perdre le contrôle. Euh, bah, c'est les physiques du jeu. 170, et là, regardez, ça commence à trembler. Ça commence à trembler. Je lâche l'accélérateur, je ralentis un peu beaucoup quand même parce que sinon ça va pas le faire donc voilà à partir de 170 km heure on commence un petit peu à perdre le contrôle alors comme je sais que parmi vous il y a beaucoup de riches dans mes abonnés, si jamais vous avez euh, voilà une Porsche Pana, Pana, Rema, euh, Panamera n'hésitez pas à me dire si au bout de voilà, euh, n'hésitez pas à me dire si vous perdez aussi le contrôle à partir euh, des euh, 170 km heure bien évidemment voilà, on va respecter quand même un petit peu le feu rouge on n'est pas non plus des... voilà, on n'est pas des hors la loi hein, on n'est pas... Euh... faut pas exagérer les bonnes choses Relativement rapide, mais pas aussi rapide qu'une Tesla, hein. Ah bah ça Alors parce qu'attention, évidemment, cette Porsche a une consommation terrible, hein, forcément. Elle émet énormément de, de CO2, voilà, de ce que j'ai pu voir, évidemment. On met pas les clignotants, hein. Quand on est dans ce genre de voiture, il faut pas mettre les clignotants, hein. il faut absolument passer pour des connards. Hein. <rire> Allez, il est l'heure d'essayer le klaxon. Ah C'est pas ouf, hein. Mais c'est déjà mieux que la Renault Du coup, les gars, dites-moi en commentaire, proposez-moi des idées de véhicules à tester pour les prochaines vidéos. Donc, c'est-à-dire, voilà, prochaine vidéo, vous voulez que je teste quelle voiture et pourquoi, d'ailleurs Peut-être que, voilà, vous avez un, un véhicule de tous les jours, peut-être que votre papa a un véhicule et vous voulez que je l'essaye. Peu importe, peut-être que, voilà, vous voulez que j'essaye votre voiture. Et eh ben, n'hésitez pas en commentaire à me proposer le modèle, la marque et moi, j'essaie de voir si je peux trouver ça. Et pareil, si vous avez des recommandations pour faire la route euh, de la Joséphine... Eh bien n'hésitez pas à me recommander euh, ce qu'il faut On va faire la ligne blanche Et on va s'enchaîner les trois véhicules On n'est absolument pas hors la loi Je ne vois pas de quoi vous parler oh, Et vous avez vu le rétroviseur euh, Le camion à la vitesse où on l'a doublé Phénoménal hein. Phénoménal hein. 170 km h Il y a des travaux Je ne lâche pas l'accélérateur 190 km h la pointe 200 210 220 230 Et on freine J'écrase la pédale de frein, je perds le contrôle Mais ça va, c'est bon, voilà Heureusement que je fais ça dans la vraie vie Que je suis entraîné, évidemment Ouh Ouh Alors Écoutez ce beau son Ouh Oh, ça fait du bien aux oreilles Oh, je ferme ma gueule, hein Et franchement, vous devriez voir ma tête. Là, si vous voyez ma tête, vous vous direz « Mais il, il, il a un bâton dans le cul ou quoi ?» Je vous jure, j'ai la bouche en cul de poule. et Je kiffe tellement. Voilà, j'ai voulu faire une cinématique. Bon, ben voilà, euh, c'est comme ça que ça finit en général. Le TikTok a mal tourné. Euh. On va rejoindre Tupac 210 km h Tupac J'arrive Oh, oh, ça marche Oh les gars, le crack, 220 km heure, 220 km heure, 230, on a le nouveau record, let's go 250, est-ce qu'on va y arriver 250 253, Tupac, me voilà